Il les Shinigami qui se sont réunis et qui sont en train de se soigner tant qu'il n'y a pas les Quinchi. Et Ichigo, comme d'habitude, il est en train de penser aux autres. Et en fait, lui, c'est un mec toujours, il pense aux autres et à protéger les autres. Et il pense même pas à lui-même. Et ça Shinji, il avait dit aussi, Ichigo, il est en mauvais état, mais pourtant il pense quand même à aller voir les autres et à protéger les autres. Et du coup après il est parti voir Mayuri par rapport à son Bankai Parce que Ashvald il lui a détruit son Bankai Et Mayuri, il lui a dit non, c'est pas possible de le réparer. Par contre, on peut le remodeler, on peut te refaire un, un Bankai etc. Parce que ça marche pas de la même manière que les shikai. Lui il a dit vas-y. Et là en fait du coup il y a la division zéro qui arrive. Moi j'avais entendu parler vite fait de la division zéro, mais c'était très flou dans ma tête vraiment ce que c'est si, si ça existe etc et là on voit du coup qu'ils arrivent avec le moyen de transport là l'espèce de pilier géant et direct j'ai reconnu le chauve là avec son collier rouge lui en fait j'avais déjà vu dans des vidéos etc et je sais qu'il a un lien avec un certain shinigami mais du coup pour ceux qui savent pas je dis pas mais je me dis ça va être incroyable parce que ce mec je suis sûr il aura une importance de fou mais déjà en plus c'est un capitaine de la division 0 donc forcément c'est sûr qu'il a une importance de fou et qu'il est très puissant et quand ils sont arrivés du coup il y avait soi qui est en train de les engueuler qui disait ouais vous voyez pas ce qui se passe dans la soul society depuis tout à l'heure dans le serietate vous vous êtes resté tranquillement et tout et elle l'a attaqué et là il y a l'autre, je connais pas son nom, hein, mais j'ai l'impression c'est un peu une racaille japonaise et tout. Il a fait un mouvement d'un coup hop, il l'a arrêté. Carrément, elle était surprise du, du mouvement. Elle prend trop la confiance, elle. Même en plus, on voyait quand il y avait l'autre qui était venu dire que Byakuya elle était en bon état. Elle est en train de l'engueuler et tout. Carrément, comme Komamura il l'a engueulé. Mais oui, frère, elle prend trop la confiance, ce iPhone. En plus, la vérité, d'habitude, tu vois, je l'aime bien et tout. Mais là, elle m'a énervé cet épisode. Et du coup, il y a Kuraku qui avait expliqué qu'en fait, eux, ils sont pas dans le cRT -E mais dans le Ryokyu Et que du coup, le mur qui protège le -E il vient du Ryokyu Et d'habitude, il le protège. Et en fait, c'est des capitaines qui protègent le Royal, ça veut dire frère, avec un, un roi spirituel, etc. Lui aussi, j'en ai entendu parler. Je sais que c'est quelqu'un de très important, mais c'est un peu flou pareil. Et franchement, ça fait plaisir parce que tu sais, dans cet épisode, c'était comme avant. On redécouvrait des trucs sur Bleach par rapport aux pacto, par rapport aux Shinigami, aux Quinchi, tu vois, les arcs d'introduction, je sais pas, à l'arc Wakamundo, quand on voyait le flashback de Grimjo, on voyait que les Arrancar ils peuvent fusionner entre eux pour devenir meilleurs et tout. Tu sais, j'aime vraiment ça quand on nous apprend des trucs par rapport à l'univers du manga. Et là, frère, j'ai trop kiffé parce qu'on nous apprenait par rapport à la Division Zéro, par rapport au Palais Royal. Et franchement, ça m'a quand un truc qui m'a surpris, c'est quand ils sont sortis. Moi, je m'attendais à des mecs grave sérieux, grave badass qui bougent pas. Ils sont là, ils te regardent, ils regardent droit et tout. Au final, <rire> je vois un chauve qui est en train de rigoler. Je vois un voyou avec une coupe de banane. Je vois une grosse qui, qui a grossi, même Shinji ne la reconnaît même pas. <rire> la vérité, ça, je m'attendais tellement pas à ça. Et à un moment, ils ont été interrompus en fait, parce que qui les a appelés. Clairement, il a fait un FaceTime tranquille, en même temps, on dans Bleach. Et on voyait aussi Sado et Inoue qui étaient en train de parler avec lui pour prendre de ses nouvelles, etc. Et par contre, il y avait un mec derrière, et j'ai reconnu direct ça. Il y avait un mec qui disait, ouais, il se passe quoi, je sais pas quoi. J'ai reconnu avec la cicatrice, même le trou la voix c'est Grimjo c'est Grimjo et du coup c'est lui qui avait battu Killguy moi j'avais dit quoi soit Aizen soit Ishida en fait c'est aucun des deux et après il y avait des gens j'avais entendu qui disaient soit Nell la petite fille là ou alors Grimjo et du coup en fait effectivement c'était Grimjo et la vérité c'est incroyable parce que ça va être trop bizarre de le voir en tant que en tant qu'allié frère c'est une dinguerie Grimjo qui est allié, ça va être trop bien la vérité je, en plus je suis sûr voir Ichigo et Grimjo qui se battent à côté et ça en plus c'est ils vont s'envoyer des pics un peu c'est comme dans l'épisode 1 là quand il y avait Ichigo et Ichida qui s'envoyaient des pics qui se disaient non mais tu fais de la merde là mais la vérité je sens que ça va être trop bien ces moments avec Grimju Mais pour revenir au capitaine de la division 0 J'ai l'impression que chacun d'entre eux en fait il a un lien avec un Shinigami Par exemple Shinji c'est avec Kirio même en plus elle lui parlait Elle disait Ouais tu te rappelles pas de moi et tout Mais du coup comme tu viens de le dire Il l'a même pas reconnu tellement elle a y Et aussi Tenjiro par exemple qui a appris à Unohana ses techniques de guérison etc Pour soigner les Shinigami Et Unohana on l'envoie souvent mais elle est trop calme ça Se voit elle cache quelque chose Se voit pendant cet arc elle va révéler un truc Il y a la meuf qui fait penser un peu à une araignée et tout ça Se voit elle a un lien avec Mayori Et du coup elle a pu récupérer Renji, Byakuya et Rukia pour les soigner Après ils sont repartis On a vu en fait il y avait les full ça veut dire là dans cette guerre, ça va être incroyable. Il y aura un Rancard c'est Grimjo. Il y aura un Kunchi, c'est Ichigo Il y aura un Fullbringer, c'est Ginjo. Il y aura des Vizards avec Shinji, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, j'ai l'impression que la relation entre les Vizards et les Shinigami s'est améliorée vu qu'ils ont appris que c'est Aizen qui a manipulé tout ça. Il a fait les masques de Holo etc. Parce que je crois qu'avant l'Arc Karakura, les Vizards ils avaient pas le droit d'entrer dans la Soul Society. Je crois ils étaient bannis carrément. Et du coup maintenant on les voit tranquillement. Par exemple, il y avait Roduro et il y avait Shinji. Surtout, bah ben, c'est l'exemple parfait en fait du Vizard. Et du coup franchement, ça fait plaisir de voir une guerre avec des pouvoirs qui sont variés, tu vois. Ils ont tous des pouvoirs différents. Donc je pense, comme je disais l'autre fois, c'est qu'ils vont se réunir ensemble, ils vont faire un plan, etc. Comme ça, quand les Kunchi reviennent, ça va être incroyable. Et en vrai, les Kunchi sont repartis. Et Depuis Matsumoto, en fait, je crois qu'elle a servi à rien. Elle était derrière Toshiro et tout, mais sinon, en vrai, elle a rien fait. Hein. Et pour revenir à la Division 0 et au Shinigami du coup qui sont partis au Palais Royal. En fait, le chauve, il avait expliqué que pour rentrer au Palais Royal, il faut une Oken. Et il avait expliqué aussi le plan d'Aizen, c'était de créer un capitaine de la Division 0 qui avait une Oken en lui. Il avait expliqué que normalement, c'est grâce au roi spirituel qu'ils ont une Oken en eux. Et du coup, Aizen il a voulu faire ça. Il a voulu créer la vie en fait tout simplement avec une Oken et tout. Bon, au final, ça a pas marché mais là je me dis peut-être qu'il va réessayer et je me demande en vrai ça va être quoi sa position pendant cet arc et à mon avis du coup après la guerre quand même il va récupérer le wakamundo mais je sais pas en vrai comment ils vont faire peut-être qu'ils vont utiliser le wakamundo pour organiser ça différemment pour faire une civilisation qui est différente avec des Quinchi et des shinigami ensemble hey, je dis n'importe quoi mais en vrai je sais pas quoi je sais pas comment m'attendre et nous avait ils avaient montré qu'en fait dans le bain il enlève leur sang et leur ryatsu et il les trempe dans un bain de sang pour qu'ils aient un nouveau sang qui lui est pur et comme ça tu vois ils sont ils sont neufs et du coup il la fait avec Byakuya on le voyait il était en train de balancer Byakuya il y avait Ichigo il était en train de péter un plomb ça vraiment par contre cette scène elle était vraiment drôle en fait ce qui me fumait le plus c'est la réaction du Chigo il, il comprenait pas comment, comment tu veux soigner quelqu'un en le balançant dans, des, dans un bain de sang et tout. en fait ça m'a vraiment surpris qu'on nous parle de la division 0 maintenant et que déjà on voit le palais royal même on voyait en plus Tenjiro qui expliquait que là bas il y a le temple du roi, eux ils ont chacun leur château etc et en fait ça m'a surpris parce que ça a été tellement vite frère en 10 minutes on avait vu toute la conversation entre les capitaines de la division 0 et les Shinigami etc et ça s'est passé tellement vite et en même temps ils adaptent 4 chapitres par épisode donc forcément ça va très vite c'est très dense et ça ça fait plaisir parce que même plus pour les reviews du coup j'ai beaucoup de choses à dire Et par rapport aux impacts de Ichigo aussi je me dis Si jamais ils en reforment un dans le palais royal En plus fait par la division 0 Peut-être qu'il sera encore plus puissant parce que là tu vois c'était Zangetsu Après Tensa Zangetsu ça va être quoi après Donc vraiment je me pose la question Est-ce que parce que c'est fait par la division 0 et dans le palais royal Il sera plus puissant que les autres Et en vrai je pense qu'on verra dans le prochain épisode d'ailleurs du coup juste ici à la revue du prochain épisode L'épisode 9 Moi je vous souhaite un bon visionnage et à tout de suite